L'objectif, c'est les gens qui ont été protégés. la. Ils ont été For no, only most em find blame, and only butumol uh, Namely, you go around the whole area where you been bad them, only been vlog them from all time all them, yeah. Émergeant de la ceinture de feu du Pacifique et s'étirant du nord au sud sur près de 900 km, plus de 80 îles de cendres et de corail constituent l'archipel du Vanuatu. Depuis leur arrivée sur ces îles, des hommes et des femmes dépendent étroitement d'une nature particulièrement généreuse pour se nourrir des produits issus de la terre et de la mer. Si la pêche villageoise principale est une pêche de subsistance, constituée de poissons et d'invertébrés destinés à l'alimentation et au marché local, elle est complétée par une pêche commerciale de coquillages et de bêches de mer destinée au marché asiatique. Traditionnellement, pour gérer leurs ressources marines, les chefs des villages rendent tabou certains espaces des récifs et lagons dont ils sont coutumièrement responsables. La pêche, si elle n'est pas interdite dans ces réserves marines communautaires, y est alors encadré par un ensemble de règles extrêmement variées, propres à chaque village. Malgré cela, devant le développement régulier de la population et une augmentation des besoins due à la transition vers une économie de marché, une érosion des ressources marines se fait sentir, année après année. En 2010, deux scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec le service des pêches du Vanuatu, ont mis en place un programme de recherche aux objectifs suivants. Mieux comprendre le fonctionnement de ces aires tabous traditionnelles, en évaluer leur efficacité et proposer des solutions pour tenter d'enrayer le déclin des ressources marines côtières de l'archipel. Et la question qui était au cœur du projet, c'était, euh, quelle est l'efficacité de ces systèmes de gestion euh, à maintenir et, ou restaurer le niveau des ressources marines au Vanuatu En partant de là, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer l'efficacité de ces, de ces outils de, de gestion, comment faire en sorte qu'elles préservent mieux les ressources et qu'elles répondent finalement aux objectifs que les populations sont fixées. Outre les poissons, les scientifiques se sont intéressés à un mollusque de plus en plus rare, le troca. La raréfaction du troca, au Vanuatu comme dans tout le Pacifique, s'explique principalement par la forte demande du marché asiatique pour sa coquille. En ce qui concerne les trocas, les trocas c'est un mollusque qui est très recherché au Vanuatu, essentiellement pour sa nacre, également pour sa chair. Euh, ça fait donc plusieurs années que les stocks sont en déclin, et à l'heure actuelle, en fait, on ne trouve quasiment plus de trocas sur les récifs du Vanuatu, sauf à l'intérieur des aires tabous. Il y a encore quelques années, plusieurs usines comme celle-ci, situées dans la banlieue de Port-Villa, achetaient et transformaient les coquilles de trocas en boutons de nacre pour la confection. It's the last factory. It used to be up to four factories, I think, in the past. They want to close. They want to close, huh? Eh? But uh, I come here. I tell him we we still can uh, operate because uh, first we can we can think about go some uh, other islands to find some more trucoshae. Yes, yeah, they think about it already. Pas ici, tu want them say ask one agent to come check a property video. Okay. So come check already. Okay. So want to close. Okay. So it's we are the point there c'est it's a bit Where is no like where the tender now? Yes, we the close up. Close they want to close. Une taille légale, située entre 9 et 13 cm est imposée par une réglementation du service des pêches en vue de favoriser la reproduction des trocas, lors des contrôles, des trocas hors gabarit sont toujours régulièrement saisis. C'est à partir du village de Mangaliliu, situé à une dizaine de kilomètres de la capitale Port Vila, que les déplacements des trocas ont été étudiés de près. Pascal Dumas et ses partenaires du service des pêches ont mis en place une stratégie particulière pour mieux connaître l'écologie de ces coquillages et fournir des recommandations concrètes aux villageois. On s'est intéressé aux déplacements, aux capacités de mouvement des trocas à l'intérieur de ces zones, puisque la particularité des aires tabou au Vanuatu, c'est qu'elles sont de petite taille par rapport à des réserves marines d'autres pays, comme la Nouvelle-Calédonie par exemple, souvent quelques centaines de mètres de linéaire côtier. Donc si les capacités de déplacement de ces trocas sont bien plus grandes que les tailles de la zone protégée, effectivement la protection ne sera pas efficace. Donc on a travaillé à partir de spécimens dans différentes zones taboues, qu'on a équipé de capteurs d'accélération pour travailler sur les rythmes biologiques. Et on a également équipé 200 trocas de petites plaques individuelles avec des nyoméros gravés qu'on a vissé sur la coquille. Ces trocas ont été relâchés dans des aires taboues. Et pendant un an, tous les deux mois, on est revenu sur site pour essayer de les localiser individuellement et d'avoir en fait au cours du temps une espèce d'image de, des déplacements comme une carte des déplacements individuels de chaque individu. Abu, Abu, Mr. Ebe, bien, On travaille avec des, des villageois, des pêcheurs en fait du village de Mangaliliou et des l'EPA qui nous accompagnent à chaque fois puisque c'est leur zone coutumière donc on a besoin de l'autorisation pour travailler et tous les deux mois on revient ici avec une équipe des ficheries et les gens de ce village qui nous aident donc ce sont d'excellents plongeurs et qui vont nous aider à trouver les trocas. C'est tout à fait dans la ligne en fait, des, des projets que l'IRD met en place ici, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec les gens, dans la mesure où les questions auxquelles on essaye de répondre sont posées en fait, par les villages ou les, les comités marins. Donc là, typiquement, la question, c'est est-ce que leur zone tabou est suffisamment grande pour protéger leurs ressources Donc la question les intéresse directement, et on a vraiment une participation enthousiaste et très efficace sur le terrain. été très surpris en fait, au bout d'un an de s'apercevoir que euh, de mois en mois, on retrouvait nos trocas au même endroit, quasiment au même endroit que là où on les avait relâchés. Et en fait, euh, au bout d'un an, plus près de la moitié des trocas, un peu plus de 50%, se retrouvent dans une zone de moins de 50 mètres de rayon à partir de la zone où on les a relâchés. Euh, ça, ça a des conséquences euh, très intéressantes par rapport au dimensionnement des aires tabous, puisque ça signifie qu'au Vanuatu, même la plus petite déserte à bout qui existe actuellement est capable de protéger efficacement les trocas adultes, la biomasse, puisque leurs capacités de déplacement sont bien circonscrites à l'intérieur des limites de la réserve. Euh, ça a un autre intérêt. Dans certains cas, on peut penser à des actions de réensemencement, c'est-à-dire on va aller chercher des trocas sur une zone où la densité est encore élevée pour les réintroduire sur un récif qui est dépeuplé. Or là, on a montré grâce à ces résultats que ce type d'opération est efficace puisque si on choisit une zone avec un habitat qui leur correspond, les trocas vont rester dans une zone relativement circonscrite. On s'est aperçu par contre que l'habitat est extrêmement important dans le choix de la zone, puisque si l'habitat n'est pas favorable, en fait, au contraire, les trocas vont se déplacer jusqu'à trouver une zone qui leur convient. Et par exemple, au cours d'une nuit, on a eu des spécimens qui se déplaçaient de plus de 20 mètres, alors que lorsqu'ils sont dans une zone qui leur convient, en un an, ils n'ont que très peu bougé. Une autre espèce de coquillage vit dans cet espace tabou. Elle est bien plus menacée que le troca. Appelée localement « green snail » ou « burgo » en français, sa coquille polie a longtemps été travaillée et destinée à la fabrication de bijoux très recherchés. Aujourd'hui, elle a disparu de presque toutes les îles du Vanuatu. Le chef du village de Mangaliliu a depuis de nombreuses années travaillé pour que sa communauté ait toujours accès dans le futur à des ressources alimentaires et économiques en provenance de ses récifs et lagons. Mmh. Je suis no more from sometime uh, some big climate time when we didn't chance blow long wave blockage and please me please consent please no pleasure no more mo narfalawana me todo monitor mi me que say you think si alman no yes i think uh, with them shell yes with them trucker, green snail only, respect them, only respect them good fish, fish. fish. No. <laughs> <laughs> <laughs> yes il y a from oui, c'est fish et mis t'as swim free long la place se yes. no so, so, so, so. ah oui, okay. yeah. okay. <laughs> something interesting from one result mm. nous movement of the fish yes. so, look say yes all fish only no stop le one small area mm. you move move so after all, all man only must collaborate for, for management here nous savez, manager <coughs> Par les move. outside lo... un out à Suppose you you you, if you go swim, if mm. you find them one dead shell, you can remember me make more money where you, you want to go type salam long, villa. Je a... mm. no well, me souviens de la première fois que me un nom. Un je me de la première fois me Je one un no Okay. From Sposemi spose Salem, Trokaya, Hongshel, and Salem Hamas. Lo oh, we you know that. We must get a planted Trokaya. After you make a mm -hmm. good full of money. I work here from uh, I mean New Weapon to protect them from resources. Instead of harvesting them one ton or two ton, mm. we need him small number of shells to make them big money. Yes, spread the all stock. New Weapon blow make money. Especially with the mall mama. Stop number house, make money. Les objets issus du travail des coquilles trouvent un débouché auprès des touristes. Une industrie du tourisme dont les retombées économiques sont importantes et profitent à bon nombre de communautés au Vanuatu. À l'arrivée, on obtient des résultats assez contrastés sur ce projet. On s'est aperçu que la taille des aires tabous est tout à fait suffisante pour protéger le stock d'adultes qui s'y trouvent. En revanche, c'est totalement différent pour la production de larves, donc le renouvellement des populations. Puisque là, en revanche, la taille est beaucoup trop faible pour permettre de capter, de conserver les larves qui sont émises au moment de la reproduction et qui, avec les courants, sont emmenées déportées, parfois à des centaines de kilomètres de l'air tabou. Donc là, on a en fait un constat qui est que les aires tabou, elles toutes seules, ne sont pas suffisantes pour assurer le renouvellement des populations. Elles protègent les populations déjà en place mais il est probable que d'ici quelques années, si rien ne change, on aille vers un déclin régulier des stocks, voire une disparition. Euh, si l'on veut enrayer ce déclin, il est important dans un premier temps de protéger complètement les derniers stocks de Troca. Par exemple, sur l'île des Faté, on recommande une fermeture complète totale pour une durée de 3 à 5 ans minimum, pour permettre aux stocks de se reconstituer. Tous les ans, quelques communautés qui en expriment le souhait reçoivent un appui du service des pêches. Donc, on a besoin de plan, c'est le que c'est au nord de l'île des Faté, autour du village de Takara, que Marc Léopold a développé un dispositif pour répondre aux questions qu'il se posait. Quelles zones de récifs les villages ferment-ils à la pêche Sont-elles suffisamment grandes et sinon, ces aires tabous pourraient-elles être agrandies Mais surtout la question suivante. Quelle distance en fait, les, les, les poissons sont capables de parcourir Est-ce qu'ils euh, fréquentent une zone donnée de manière plus intensive que d'autres est-ce qu'il y a une zone voilà, qui, qui, qui pourrait être considérée comme le, le cœur finalement euh, de leur aire euh, de, de, de, de vie et une zone euh, plus périphérique qui serait réservée à des excursions euh, quotidiennes, plus euh, irrégulières. Euh, voilà. C'était un petit peu l'objectif de l'étude d'évaluer de, de, euh, de quelle manière les poissons utilisaient euh, leur espace. Pendant un an, à l'échelle de plusieurs villages, des récepteurs acoustiques immergés, appelés aussi hydrophones, ont enregistré les signaux provenant d'émetteurs installés à l'intérieur de poissons. Donc, le marquage acoustique consiste à implanter un petit émetteur dans le, le ventre des poissons par euh, opération chirurgicale. C'est un peu l'équivalent finalement de ce qu'on peut observer euh, dans une clinique vétérinaire, sauf qu'on réalise donc en, en milieu naturel. Donc ces compétences-là, nous sommes allés les chercher à la corne des lagons de Nouméa. Nous avons deux euh, scientifiques qui sont venus euh, en mission donc à plusieurs reprises pour réaliser le, les opérations de, sur les poissons. Ouvrir la cavité, implanter le, la marque, recoudre, tout ça sous anesthésie générale. Ready vérifier que le réveil des poissons se passe correctement, qu'ils récupèrent parfaitement et les relâcher quelques heures après. Ces émetteurs, une fois implantés dans le ventre des poissons et activés, émettent un signal donc toutes les 4 minutes environ, et ces signaux peuvent être enregistrés, détectés au niveau des hydrophones qu'on a installés tout le long du récif, donc dans la zone d'étude, dès qu'ils passent à proximité. Et donc à l'échelle annuelle et sur l'ensemble des poissons marqués, donc une, une soixantaine par exemple pour la, pour la, pour la seconde étude, on dispose de, au terme de l'étude d'un ensemble d'enregistrements, donc de positions de tous ces poissons euh, à l'échelle de la zone. Ici nous avons l'exemple d'un gros perroquet bleu de 48 cm marqué dans la réserve de, de l'île de Pélé et qui est un poisson particulièrement actif. Un de nos poissons qui sont déplacés le plus pendant toute l'étude. Donc Sur cet exemple d'une dizaine de jours, il s'est déplacé au début donc sur le long de l'île de Pélé, en dehors, dans la réserve, puis il traverse le chenal, il descend l'extrême sud de la zone à presque 7 km, remonte à l'extrême nord de la zone, traverse le chenal euh, entre l'île de Pélé et la petite île de Kakula plusieurs reprises. Donc finalement, un déplacement cumulé de plusieurs euh, dizaines de kilomètres sur un, une dizaine de jours. Le comportement de ce gros perroquet bleu est cependant peu courant. La plupart des poissons observés peuvent ainsi être classés en deux groupes. L'un, de poissons assez sédentaires ayant un domaine vital de 500 mètres à 1 km, et le second, de poissons souvent plus gros, ayant un domaine vital de 1 à 2 km, voire plus. On voit euh, immédiatement que si le domaine vital des poissons est centré au niveau des zones protégées, le niveau de protection sera suffisant pour justement euh, leur permettre d'échapper à la pêche, à l'extérieur des réserves. Mais si les domaines euh, des poissons dépassent justement les limites de, de, de la zone protégée, ils ont une, une forte chance d'être capturés. Et comme ce sont généralement les plus gros poissons, ces, ces, ces, ces réserves seraient plus aptes à protéger euh, les petits. Est-ce que c'est bien là l'objectif que se sont fixés les, les communautés C'est la question qu'on qu leur a, qu a posée. Donc Les résultats de ce travail euh, nous ont poussé à recommander aux, aux communautés locales de euh, mettre en place des réserves qui soient le plus grandes possible. 1 euh, à 2 km de récifs euh, frangeants. C'était un peu la base euh, qu'on leur a proposée. Et malheureusement, on se rend compte que dans certains cas, par exemple sur l'île de Pélé, euh, cela va poser problème puisque les villages sont situés trop près les uns des autres. Et donc ce qui découle immédiatement de ce résultat, c'est les limites de la gestion communautaire euh, qui ne correspondent pas forcément à l'écologie des ressources qu'elle prétend gérer. Donc il faut trouver des palliatifs, il faut trouver d'autres euh, alternatives soit en, en impliquant davantage euh, le gouvernement au niveau de la réglementation nationale, pour essayer justement de, de, de définir des, des restrictions de pêche qui couvrent l'ensemble du, du, du territoire national, soit euh, initier des, des, des collaborations avec les villages voisins pour définir euh, au niveau communautaire des règles locales qui soient applicables et communes sur euh, une, euh, plusieurs villages et donc une grande étendue euh, de récifs. En septembre 2014, Marc et Pascal ont restitué les conclusions de leurs travaux à différentes communautés de pêcheurs. Des résultats attendus car faisant suite à une prise de conscience des pêcheurs face à leur environnement. Oui. Je suis allé à l'NBA, je suis allé à l'OPIC. Il y 2 km, 3 km, un peu de de corne. Il un je suis je suis Je mais tout miacre. a on s'est mis au tabou on a le nom de l'arche, le nom de So, all place where it happens is more so lo lo lo lo to mass. So, in diplomacy, in the commando, you fall lo in the support, you fall out chief, you fall out train. Talk about places here, you make a fish only more full up, tropical in the loose. Okay, you want to make one point clear. All current existing approaches, diplomacy, where you start making, managing resources, diplomacy, Presidente Szeb, the government Szeb, all in a good. Presidente Szeb, the government Szeb. Il start, il est bon, il faut le réviser Il il de que Il plan pour vous. Bien sûr, make gens qui sont venus vous of course you got people you run campaign we have. you a You want them on something la like fisheries or you want them la foresterie ou whatever. Conseiller, please, the okay. help them. Si vous avez months, sometimes you must have taken years. Oh, mm -hmm. sometimes it doesn't happen. So, la manière c'est un peu plus un un process. You, you must organize him. You want. Can one more organized way? And then by, you must have a maybe comme pour faire face aux enjeux du futur, un nouveau type de gestion des ressources et des pêches devra être mis en place au Vanuatu. Une forme de gestion partagée, s'appuyant sur les coutumes traditionnelles et enrichie par l'apport d'une recherche scientifique au service du développement. Thank you. Thank you. In remembrance of the project, and thank you to Mas Tingting <laughs> is strong, stop no more. Me, me, want them look long. Dream long, me, vision long, me say. It must get stuck at Troca long, all riff, plumifla. But all road long, and now you stop thinking long, I'm yet, make things say bye. You make us a mark, Lorodia. More you make us an end Ita, Maloku. Pubu, drink.